Bonjour les investisseurs ici Stéphane chez son appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène en visite d'un nouvel appartement de type T3 qui a été acheté par un, un de mes clients qui s'appelle Cédric. Bonjour à toi Cédric qui habite en zone frontalière en fait, donc toujours en France mais à la frontière suisse et la ville de Lyon effectivement s'impose comme un choix assez légitime puisque on est à deux heures de Genève, Lyon est une ville porteuse Université siège d'entreprise et potentiel locatif. Donc voilà l'appartement sur lequel Cédric a jeté son dévolu par mon biais. Alors euh, j'aime bien cet appartement parce que c'est un appartement assez classique. Euh, voilà, avec un T3, donc avec un, un salon qui a euh, la chance d'avoir une un grande baie vitrée. Et, euh, et une question que, qui m'avait été posée et qui avait attiré mon attention, c'est comment faire si vous qui recherchez également dans votre ville, et eh bien vous, euh, vous souhaitez vous faire aider, quoi, notamment par eh bien des, des professionnels, c'est-à-dire des agents immobiliers. Euh, comment faire pour par exemple là, bah, se créer euh, voilà, un, euh, un réseau de personnes qui cherchent une équipe et quelqu'un qui va vous aider Puisque, euh, voilà, pourquoi je vous parle de cette chose-là Vous avez peut-être du mal vous-même à, euh, à identifier les bonnes affaires, euh, vous souhaitez avoir recours à un professionnel, alors bah, il se trouve que alors, moi c'est mon, mon activité, je suis spécialisé dans, le, dans la recherche de biens immobiliers, spécialisés dans l'investissement, mais vous avez des grandes enseignes en fait, hein, des, des réseaux d'agents, des, voilà, euh, La Forêt, Orpi, saint 21 euh, Guilloke, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ce genre de, de, de réseau de professionnels qui peuvent peut-être vous dites vous vous aider et c'est là où je vais vous en parler puisque euh, c'est pas évident tout seul l'idéal c'est quand même vraiment de se faire de faire des visites soi même de faire des de prendre un petit peu de temps pour euh, ben voilà pour pour visiter pour se faire la main pour se faire une idée des différents euh, euh, des différents appartements des différents Types, différents types de rénovation à faire. D'ailleurs, là, on se trouve dans, un, dans la cuisine de l'appartement et il y a une cloison qui va être abattue ici pour libérer un petit peu d'espace. Voilà cette cloison ici qui n'est pas porteuse. Et donc, bah, comment faire pour justement identifier le potentiel, savoir si une bonne affaire est, enfin, si une affaire est bonne justement ou pas, ou si c'est une fausse bonne affaire. Euh, surtout, vous qui m'écoutez, si c'est votre premier investissement locatif, eh bien, ça peut être euh, bah, fondamental, j'allais dire, de vous, euh, de vous entourer euh, de professionnels. Alors c'est là où euh, le fait d'avoir recours à des, euh, à des agences immobilières euh, n'est pas forcément une excellente idée. Voilà. Alors pourquoi je dis ça ben, C'est parce que euh, les agences immobilières classiques, les grandes enseignes comme celles dont je viens de vous parler, eh bien, elles sont spécialisées dans la transaction pure. C'est-à-dire que leur, euh, leur, leur mode de fonctionnement, leur raison d'être, j'allais dire, c'est de euh, trouver des appartements euh, qui sont à vendre, donc de, de proposer des mandats de vente à des clients, à des clients propriétaires qui euh, alors soit résident sur place, mais qui souhaitent se faire accompagner, soit justement qui, qui n'habitent pas sur place. C'est aussi une, une, une raison majeure de d'avoir recours à des agents immobiliers, euh, c'est le fait de, se pouvoir, de pouvoir se faire aider, de, bah, de faire les visites tout simplement et euh, bah, de, de fixer le bon prix aussi parce que c'est pas facile du tout de savoir euh, quel est le prix d'un appartement euh, par exemple, comme celui-ci ou quand on n'est pas du métier euh, je veux dire, même moi qui suis un professionnel pour estimer un appartement ça demande bah, des, des outils, des, des comparatifs, euh, des choses que seuls des professionnels euh, ont voilà. et apporter aussi toute une palette de services de de, voilà, de, de, de voir la, la solvabilité d'un acquéreur qui se présenterait, etc. Donc ces grandes agences, dont, ces grandes enseignes dont je viens de vous parler, ils sont tout à fait spécialisés dans la vente et ils sont plutôt affûtés au niveau juridique, euh, les diagnostics, les pièces, à, les pièces à apporter et puis vous accompagner, vous accompagner par exemple jusqu'à chez le notaire, voire rédiger les compromis pour certaines agences. Sauf que, en ce qui concerne le sujet de cette vidéo et de cette chaîne, c'est-à-dire l'investissement immobilier locatif, les affaires qui seraient rentables, les, les, les, les choses qui se prêteraient justement à un appartement comme celui-ci, comme la colocation, eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais les agences immobilières, d'habitude, n'y connaissent rien, euh, ni en termes de, de, de potentiel locatif en, en colocation, ni en termes d'exploitation de, de, avec ce mode de colocation qui est assez, assez simple si on réfléchit, mais qui reste pas forcément... Euh, familier au plus grand nombre et qui bah, ne va pas justement sonner familier à des agents immobiliers qui ne font que de la transaction. Donc vous appuyez sur des agents immobiliers classiques, j'allais dire oui, mais à condition de leur fournir un cahier des charges. Par exemple, si vous leur demandez un appartement type T3 pour une colocation, et bien spontanément ils vont vous proposer de faire une colocation avec deux chambres, donc à deux colocataires, euh, sans avoir forcément l'idée d'exploiter ce salon pour faire une troisième chambre. Voilà. Le prix de la chambre à fixer, eh c'est une autre question que les, que les, euh, voilà, que les agents euh, dans la transaction n'auront pas forcément comme information. Le, le, voilà, le, le bail de location, de colocation, euh, l'ameublement, la déco ou pas, les travaux à faire ou pas, le potentiel, le coût des travaux, toutes ces questions, bah, ça va être à vous en fait, de, les, de les identifier, de leur apporter comme un cahier des charges pour qu'ils puissent justement coller à votre demande, au niveau du secteur aussi. Donc c'est en ça que ces agents ils vont à la fois vous apporter un petit peu d'aide, mais à la seule condition de leur apporter votre cahier des charges. Voilà pour le, le, le, le critère de, ces, de ce choix de, de, de retenir des agents immobiliers. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà téléphoné ou visité plusieurs agences, mais je vous attendez toujours une réponse et ça traîne vous vous demandez pourquoi. C'est tout simplement parce que les agences immobilières, elles sont spécialisées dans la, dans la vente et pas dans la recherche de biens. Justement, il y a des chasseurs immobiliers dont c'est le métier. Vous avez la FNCI, Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers, euh, à laquelle je suis adhérent et euh, certains spécialisés comme moi dans les investissements locatifs, assez rares néanmoins, et puis d'autres dans les résidences principales. Mais là, leur métier, justement, c'est de, de collecter avec vous vos critères et puis de se mettre en recherche, en chasse, justement, d'un appartement qui répond à vos critères. Mais encore une fois, faut-il que vous les ayez déjà en tête et en main, voilà. Voilà pour le sujet de cette vidéo, et puis alors, sinon bah, vous avez les chasseurs d'appartements dont c'est le métier justement que, euh, bah, de vous apporter leur, leur expertise euh, dans le domaine de l'investissement. Pour le coup, je ne m'occupe pas du tout des résidences principales et ce n'est pas ma tasse de thé, donc je laisse cela à mes, à mes confrères de la fédération. Et donc si vous souhaitez avoir recours à des agents, eh bien volontiers, pourquoi pas, mais ayez déjà votre critère en tête, voilà, vos critères en tête. Et ben, si vous ne savez pas trop justement quels sont les critères, alors j'organise deux choses pour cela. Alors je propose tout d'abord du coaching, euh, voilà dans la dans description sous cette vidéo, je mettrai un lien de, de coaching. J'ai des, parfois des clients qui me contactent par ce biais pour avoir justement des informations sur un premier investissement notamment. Et puis l'autre outil que je mets en place, c'est un webinaire sur la colocation, sur comment investir, avec une offre d'accompagnement par la suite aussi que je suis en train de développer, notamment à l'appui de, ben, de tous ces appartements que je montre sur la chaîne qui font l'objet d'une formation pour vous aider justement dans vos investissements et euh, bah, à exploiter, à tirer le meilleur, j'allais dire, de ce genre d'appartement. Voilà, pour que euh, non seulement vous, dans votre ville, là où vous me regardez, eh bien, vous puissiez investir un peu de la même façon, en répliquant tout simplement, ou en dupliquant ce principe qui est, euh, voilà, qui est, qui est simple, mais qui, me, qui demande juste un petit peu d'expertise de, bah, ou d'expérience. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, dans la description, je mettrai ces deux liens ci-dessous, offre de coaching horaire par téléphone ou par Skype et offre pour le webinaire, alors lui qui sera offert et puis à l'issue duquel je vous proposerai une, une, une formation, un accompagnement avec des modules vidéo euh, téléchargeables, euh, voilà, à, à vie, en fait, vous pouvez regarder, et puis assorti d'un coaching mensuel pour vous aider dans vos recherches, dans votre chasse d'appartement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et à l'aimer et à vous abonner à la chaîne surtout pour voir l'évolution de cet appartement, dont une cloison va être abattue demain, c'est pour ça que je venais un peu au pied levé dans cet appartement avant que la personne des travaux n'arrive, et puis pour voir aussi mes autres appartements sur le terrain à Lyon que je dédige pour mes clients investisseurs, voilà, lyonnais ou non. Euh, un client en Malaisie d'ailleurs est en train d'acheter, un Français expatrié est en train d'acheter un autre appartement, bref, voilà, c'est plutôt, plutôt vivant. Et merci de regarder cette vidéo, à très bientôt, pour les prochaines et pour la prochaine concernant cet appartement. Au revoir.